écoutez moi les tranches de cake, j'espère que vous avez bien suivi l'eau. Vous allez avoir un deck qui va vous rendre dingo. Un deck absolument merveilleux, basé sur une ossature de chaman évolution. Mais c'est peut-être l'évolution, justement, la meilleure évolution possible du chaman évolution. En tout cas, c'est les mots de Bruto. Bruto, c'est le joueur qui a créé le deck. Il est connu pour ses multiples top 1 légendes, principalement avec Illidan Combo. C'est un joueur qui aime bien mettre des combos dans ses decks ou jouer tout simplement des combos. Euh, alors ce deck-là, donc basé sur une ossature chaman évolution, la majorité... Majorité, et je dis bien la majorité de vos games vont être gagnés et vous allez voir dans la vidéo avec tout simplement Gnoll, into euh, Bassin Boueux ou Déguisement Convaincant. Ce deck là peut tout simplement mettre des 12-12 T2. Oui j'ai bien dit 12-12 T2. Euh... Et euh, vous avez, euh, une, on va dire, une partie combo, euh, pour le coup, dans les match-ups un peu plus lents, euh, finalement, quand l'adversaire va vous gérer le board, avec identification du suspect, qui marche bien aussi dans votre deck, même sur des petites de 2 ça peut être intéressant parfois. Dans certaines situations, encore une fois, vous allez le voir dans la vidéo qui va euh, invoquer trois copies d'une créature alliée. Ça vous met en surcharge, mais vous en foutez. En fait, l'idée, c'est que dans le deck, vous avez le Seigneur euh, des Ossements. Le Seigneur des Ossements on va faire qu'il va vous rester trois tours, donc, euh, mais vos cartes... Enfin, euh, lui, c'est un Soral d'agonie qui fait ça... Euh, la première carte que vous allez jouer chaque tour va coûter 0. Donc, vous faites tout simplement l'Alakir à 0, identification dessus, ou Alakir à 0 avec Arme Croc-Croc, identification dessus, et boum boum, l'Arme Croc-Croc va permettre de finir l'adversaire dans certaines situations. Euh, donc, vraiment, c'est des cartes qui sont polyvalentes. C'est-à-dire que, bon, à part identification qui est un petit peu lourd, mais l'Arme Croc-Croc, vous allez voir, dans plein de situations, elle va servir même en early game, vu qu'on n'a pas forcément un early game fort si on n'a pas les euh, bandes carnivores. bah Finalement, on a euh, l'Arme Croc-Croc qui va permettre de chercher une créature. Bref. Ce deck là, il est absolument merveilleux, il est hyper puissant, il ne perd pas, il a un gros win rate, il est hyper rigolo, il est cool parce que toutes les games sont différentes. Bref, je pense que vous allez adorer ce deck et euh, cette vidéo est particulièrement al dente aussi, donc vraiment je vous invite à la regarder dans son entièreté. Plaisir et bonheur garanti sur ce bon visionnage. Et c'est parti contre un chaman ou un voleur. Un voleur-voleur existe encore, est un, euh, un excellent deck. Alors les chamans les plus présents dans la méta, ce sont les chamans évolution classique, mais finalement, cette liste est assez récente, elle est assez sexy, elle est jouée par, finalement, un joueur qui est reconnu par la scène, donc euh, ça peut être également un, un match mirror. Alors, on va tout virer, bon on va pas euh, virer le Gnoll hein, quand même. Le Gnoll, très important, c'est une des cartes qu'on va chercher en priorité, parce que ça fonctionne très bien avec le petit lieu, et ça fonctionne très bien avec le déguisement euh, convaincant. Donc voilà, l'idée, en plus avec la pièce, c'est évidemment encore mieux. L'idée, c'est de jouer le Gnoll, de faire ça, d'avoir un énorme board, et puis voilà, d'essayer de... J'allais dire de construire sur ce board, oui c'est un petit peu ça l'idée parce qu'on a un deck combo, on n'est pas un deck, euh, on va dire parfaitement board, enfin euh, pas parfaitement board ça veut rien dire, euh, parfaitement mid-range, si on considère que par exemple cette version là est une version mid-range, c'est à dire qui a vocation à vraiment toujours mettre des boards, <coughs> pardon excusez-moi, des boards forts, nous on va essayer de mettre un board fort et derrière essayer de construire la combo justement. Et en général un board fort suffit, enfin très souvent. Euh, ok qui okay. Écoutez, le prochain tour, on a Gnoll, pièce, déguisement. On peut garder la pièce. Ah Non, c'est fort quand même. Après, normalement, il n'y a pas beaucoup danti chez lui. Ah, il y en a un petit peu. Il y a quand même des combinaisons. Bah, déjà, il y a ça. Bah, je dis, il n'y a pas beaucoup danti Non, c'est une connerie. Il y a le banc carnivore. Qui est probablement le. <rire> c'est con, mais c'est probablement le meilleur anti chaman shaman depuis le début du jeu. C'est incroyable, cette carte. Ah, poisson clown. Ok. Intéressant. Je vois pas l'intérêt d'attendre. Ah, l'intérêt d'attendre c'est garder la pièce. Et je vois pas l'intérêt de garder la pièce. Oh non. Oh non, c'est une pomme de terre. En fait il y, y a assez peu de vraies pommes de terre à 10. Mais il y en a. Et là, c'est une vraie pomme de terre. Le gigant totem coûte un... Bon, euh, c'est raccord avec le deck, hein, dans l'absolu. Coûte un de moins... Ça n'a pas encore... J'allais dire, ça n'a jamais été joué. Ça n'a jamais été joué, mais ça... c'est une carte récente. Ça n'a pas encore été joué. Mais je pense que c'est une carte qui sera jouée parce qu'elle est très très intéressante. Le gigant totem. Un de moins pour chaque totem que vous avez invoqué. Et En vrai, la carte est vraiment cool. Hein c'est juste que la méta elle est trop énervée. Et en fait, pour 5 ou 6 mana, mettre des 8-8... C'était fort il y a encore quelques années, mais maintenant c'est plus assez fort. Ok, ça c'est un play un peu pauvre. Le procureur Meltranix, votre adversaire ne peut jouer que ses cartes les plus à gauche et à droite à son prochain tour. Ça c'est pas mal aussi, mais c'est pareil le, le jeu est trop vénère. <rire> le jeu est trop vénère pour que ces cartes-là puissent exister oh, à l'heure actuelle. Hein. Bon, c'est pas trop mal la vague. Je pense qu'on va plutôt piocher. Quand même. Oh waouh. Oh waouh, ça c'est gourmand. Ça c'est quand même assez gourmand. Ça c'est quand même assez gourmand. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, est-ce qu'on arrivera à jouer les. Les identifications du suspect Je suis pas sûr hein. Magnifique, hein. Magnifique. Cette carte est sublime. Hein. Vous aimez les... les films de ce genre Alors. Non, ça. En vrai, je peux faire chasseur sur la A1. Pour avoir Alakir. Ça revient au même. Sauf qu'Alakir est à... Ah, j'aime bien l'idée. En fait, l'intérêt... C'est juste d'avoir une 3-6 en plus d'Alakir. Vous voyez bon, L'attaque la, la, sert à rien. Mais bon. Euh, est-ce qu'on trade le petit loulou Ou est-ce qu'on face On va face. voilà l'intérêt de trade ce petit ce petit loulou. Ou ce petit con. On a le droit de dire petit con aussi pour un totem de soin. Euh, ma foi, ma foi, ma foi. Mutanus. Ah, bien joué Batman. Ouais, J'ai bien fait. De <rire> bah, toute façon, j'aurais joué les gens tous les carte, mais il aurait pu me buter ma 3-6. Là, en termes de tempo, c'est quand même assez strong. Hein. Bon. Est-ce que lui il va avoir un vrai truc euh, 8, 5-8 c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok, doc. Qui Bon. C'est pas mal, là, ce qu'on peut faire. C'est pas mal du tout. On a trade in tout ça. Je pense bon, c'est quand même important de trade un peu. Ok. Euh, et après, on va face, j'imagine après on peut attaquer, attaquer, faire la vague, on a un énorme board. Ouais en vrai on se transforme nos créas en cartes un petit peu meilleures. Ça me choque pas. un peu bizarre mais... Ça veut dire qu'on fait juste une vague de trade. Je pense ah, que j'ai quand même envie de rentrer les dégâts. Surtout que j'ai lui en main. Après on peut juste face, hein. on n'est pas obligé de trade. Hein. Franchement c'est un peu bizarre mais je fais ça... Ça, ça, ça et ça. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Bah, j'ai un peu plus de board, j'ai un peu plus de puissance. Il euh, y a de la gourmandise. Il y a énormément de gourmandise. Parce que j'ai euh, le facteur cheval ici. Qui va me permettre de récupérer une pièce pour l'identification du suspect au prochain tour. Donc euh, au pire, je peux brocan. Ah non, c'est quand il arrive il me donne une pièce et sinon <rire> pas du tout en fait. Non, non, il va pas me donner de pièce ce con. Ah non, non, non, non, non. Ouais ouais, danse bien, on verra bien qu'il qu dansera vers la fin mon grand. Bon, en vrai on est pas mal, on a un gros board, c'est important toujours garder cette, euh, cette assise finalement parce que nous on a un deck combo, nous si la game elle dure on est mieux que lui, on est censé être mieux que lui. Piranha. Ok. C'est un tour très très défensif Donc ça me va Il va me rester quand même pas mal de board. Ah, il va me rester quand même Oula Ouais ah bah non c'est une pièce à lui en fait hein. Bon on a rien à faire au prochain tour On a sûrement des bons, des bons outs. Après on lui met un coup de cesse C'est quand même gourmand hein. C'est pas mal ça on va le faire maintenant parce qu'au prochain tour on a nos plays déjà. Je vais tout trade. Je vais tout trade, je vais lui mettre un coup de 16. Et puis euh, je vois pas l'intérêt de faire déguisement. J'ai un gros board. Prochain tour je lui balance un brocan, je lui mets 6. Bon, a priori cette game est gagnée. Elle a été un peu bizarre cette game. Parce qu'on a, a en fait on a pas fait grand chose si ce n'est. Et c'est ce que j'expliquais finalement avant le match. C'est important de savoir, de prévoir globalement le plan de jeu de votre deck. C'est mettre une grosse créa. Et sur cette grosse créa, en fait, on a tenu. On a fait de la value, on a mis de la pression. Après, son deck est un peu Enfin, son deck est pas bizarre, mais on va dire que c'est pas le meilleur deck du moment. Cette version-là, elle était très forte avant, mais elle est un peu moins forte maintenant. Mais voilà, avec cette 8-8, finalement, on a fait le tap, On l'a joué assez tôt. T3, on a mis un 8-8 et puis compliqué pour lui. Magnifique. Ah, elle est propre cette game. Boum. Ok Docky. Bon. Je finis même à plus de 30. Puis l'avantage c'est que ça change de la liste. Après. Shaman Evolution c'est un deck qui est déjà cool. Parce qu'il y a ce côté. Bon. Oh. Même, a, même si à un moment, ça a ses limites, mais il y a ce côté un peu euh, adrénaline de savoir ce qu'on va avoir. Bon, globalement, on, sait globa enfin, on connaît la range à un moment et on est plus surpris par les cartes que l'on a en, par l'évolution. Mais, euh, mais voilà, c'est déjà un deck qui est cool, mais c'est vrai qu'avec ce petit côté combo en plus, bon, qu'on n'a pas vu ici, hein, mais on n'a pas vu. Bon. La grotte, c'est très fort contre lui. Je pense que je vais garder quand même la grotte. Et je vais virer le reste. Pour quand même essayer d'avoir une curve un peu basse. Genre la petite arme à deux. Ça peut être pas mal. Euh, un petit lieu aussi. Un gnoll évidemment. Mais grotte c'est vraiment une très bonne carte dans ce matchup. Parce que ces dégâts il, les met quand même... enfin, il en fait quand même beaucoup par l'attaque. Donc euh, ok ça c'est pas mal. L'idée c'est juste de curver un peu. Bon, mat... J'allais dire ce matchup est compliqué. C'est juste que voilà. Illidan c'est un deck qui est très très très fort à l'heure actuelle. Bon, Finalement notre main est pas mal hein. pas. Notre main est pas mal du tout Parce qu'on a une curve, on a T2, T3 Il joue pas la quête dans son deck Il joue juste la version sans la quête Ouais elles sont toutes bien ces versions Je trouve que la quête c'est... Est... enfin, Est-ce que ça apporte un plus T'as une carte en moins dans la main Je sais pas, moi j'avoue que j'ai testé que la version quête J'ai trouvé extrêmement puissante euh, je l'avais joué parce que c'était la liste qui avait le meilleur win rate sur HS Replay J'ai regardé ce matin, c'est toujours le cas euh, Et même hier c'était toujours le cas Mais l'autre était vraiment pas loin quoi. Donc euh, à un moment il y en aura forcément une qui sera pas forcément plus plébiscitée Mais qui sera considérée comme la meilleure Mais pour le moment Oh putain, écoutez ça c'est gourmand Ça c'est gourmand Okay, okay. bon. C'est pas mal d'avoir ça à zéro. Euh, ça peut vraiment vraiment surprendre pour le coup. Avec un gnoll là, bim. Sauf notre main sera pas pleine. Donc le gnoll il va pas coûter. Enfin, euh, genre on pourra le jouer T5 sur, pour 5 mana quoi. Ce genre de choses. Bon, c'est bien là. Hein, elle permet d'aller chercher une, petit, une petite loutre. Marque de dédain. Il pièce pour marque du dédain. J'aime vraiment pas l'idée. Perdre la pièce dans ce matchup juste pour faire ça. J'aime pas du tout. Non, je n'aime pas du tout ce qu'elle vient de faire. On va attaquer et on va faire la grotte. Vous voyez, c'est con, mais on n'a pas vraiment d'aoe Dao dans le deck. On n'a pas d'anti-bet, véritablement, à part un peu le Geyser et, bah, et, et évidemment les piranhas. Mais franchement, envoyer des piranhas sur des 1, c'est chiant. D'où l'intérêt d'avoir l'arme. Vous voyez, c'est con, mais ça bute les petites 1, ça. Et puis... Par exemple, contre un druide, contre un deck qui va vous laisser jouer, bah en fait, vous allez stacker 3 enfin, sta totems et il y aura une 1 les, et où il y aura la 0-2 qui donne 1 d'attaque. Et en fait, juste ça va, ça va j'allais dire, snowball. Mais c'est un petit snowball, vous voyez, c'est un snowball qui peut être chiant contre certains decks, contre un guerrier, contre un druide. Le petit plus 1 d'attaque à chaque fois, je te grignote, je te grignote, je mets un peu de board. Puis avec ça, à un moment, bah, ça, ça change en T2. Oh, c'est fort, ça. C'est fort. J'ai envie de jouer mon ma vague. La question, c'est est-ce qu'on fait pré-science pré d'abord Ouais je crois. Ah le gnoll. Je, je vais faire bassin, je crois que je vais juste faire vague. Ça c'est pas mal. C'est vraiment bien ça qu'il peut pas se soigner. Par contre euh, ça en T3, on veut un T4. Je crois que je vais faire le bassin. Ah non parce qu'on aimerait bien au prochain tour faire un Gnoll Non j'aime bien ce jeu se plaît En vrai c'est chiant pour lui parce qu'il est gelé euh, J'ai quand même un peu de pression Et tu le parce que c'est un paratonnerre lo logique hein. évident du moins pas logique mais évident et euh, on s'en fout nous hein, on joue pas avec bran mais bon bran c'est souvent là la... d'ailleurs c'est une erreur hein, je pense qu'il fallait tuer garde après il va sûrement envoyer tout dans garde peut-être Ouais. bon c'est pas très grave il a... il... on est quand même à 16 on est encore ok on lui met une belle patate ah, on lui met une très très belle patate Il ah, n'y a pas un play avec ça plutôt Ça, ça hein Ah ça me paraît plus intelligent Ouais bah là en vrai je le setup je lui set à l'étal au prochain tour hein, à moins, moins qu'il rase le board euh... Mais, mais je pense pas qu'il puisse me mettre 16 sinon c'est vraiment stupide. Je pense pas quand même si mana, c'est faut pas déconner. Et euh, ouais j'aime bien, ça met une 3-6 de plus, vous voyez le côté un peu tempo c'est intéressant, à me lier. Donc il va prendre le... oh Dame Steno. Bon. bon ce qui est bien c'est que ça va... Ça va juste... Euh... Gé... Enfin, ça... ça va juste gérer un peu mon board. Et encore, on pas tout gérer. Ouais. Là, il va arme dans 8-5. Et puis, euh, je suis pas mal là. Il a utilisé beaucoup de cartes de dégâts. On a gagné. L'arme croc-croc. Ça, c'est les cartes d'ombre. Pas d'ombre, hein, évidemment. Euh, J'ai J'ai 6. Double vue Intéressant Écoutez, je vais, je vais le mettre à, à 7 PV. J'aurais gagné avec Alakir. J'ai 7-3-6 qui fait qu'il peut pas gagner de points de vie. Mais je pense que sans ça, je gagne. Mais avec ça, je gagne encore plus. Et là, je vais juste setup le létal au prochain tour. quoi. Ouais. Il est à 12. Et j'ai 12. Il ouais. ouais, fallait juste setup. up Magnifique. C'est cool de gagner ce match-up. Après, je pense qu'il a fait une erreur. Bah, J'ai l'impression, c'est toujours difficile d'analyser ça parce qu'on n'a pas, euh, pas de visibilité sur sa main. Donc, euh, et piécer la marque de dédain comme ça, c'est quand même un deck où parfois tu as la Jace, tu as envie de la faire. t. Tes... Déjà, la pièce peut être pas mal avec la dame Steno. Et accessoirement, tu as envie peut-être de pièce Jace. T7. Et j'avoue que cette 3-6 qu'il a empêché de healer, je pense que ça a été... Bon, on saura pas, mais je pense que ça a été assez chiant pour lui. Mais ce match-up, il aime pas trop jouer contre des mono comme ça, des mono-grosses créas qui arrivent vite. Comme Celui-là, il n'est pas arrivé très très vite, mais quand même. Donc ouais, c'est ce que je vous disais sur Burin contre, contre euh, le druide. Je trouve que c'est assez intéressant. De toute façon, on manque pas de cartes avec le deck. Et puis avec euh, déguisement, c'est cool, hein. Il y a le côté imprégnation qui va bien marcher. J'ai pas beaucoup de T3 dans le deck, donc autant garder Farsight. Je pense que si j'ai la pièce, je suis pas obligé de garder Farsight parce que je peux me dire que je peux faire pièce caverne ou pièce prescience, par exemple. Et sans la pièce, euh, ne... bon, on va faire des choses assez classiques. Faut juste pas trouver la 1 ici. Voilà 1, il peut la shooter avec son pouvoir. Même si T2, il peut faire pièce croissance. Ah, un voleur. Très bien. Très bien, très bien. Vous ne pouvez pas échapper. Ok, ok. Bon. Euh, on peut pas gnoll au prochain tour. On peut pas gnoll. Ombre du trépas sur la pièce. Oh, wow. Il gourmande ça. On va tuer ça. Ok. Euh, bon, prochain tour, je peux qu'avec une gnoll. Hein, donc, l'idée, c'est quand même de réaliser un gnoll vague. Vous voyez, gnoll vague primordiale, ça va être fort. Ça, la vague, elle va être cool sur son colosse. Enfin, ça dépend quel colosse il a. Mais bon, il y a des colosses qui peuvent nous faire presque instant... instantanément perdre. Euh... Non, mais presque. Hein. Ah non, quand même. Hein, mais... quand même mais C'est chiant, hein. Oh bon ça c'est cool parce que je vais tout de suite chercher sa carte ça c'est extrêmement cool je vous invoquez un serviteur ah non un serviteur coûtant. Il va les totems hein. il va le détruire après il y avait les l'idée c'est surtout avec les euh, les petits piranhas c'est incroyable bon ah non il a détruit l'autre évidemment oh la tortue ah c'est chiant la tortue la tortue, c'est chiant. Euh, ok, Doki. La caverne, super. Rétribution. Oh, on s'en moque. Ok, ça ah, chiant parce que ça donne de l'armure et un voleur qui a de l'armure c'est toujours relou parce que voleur c'est censé être un deck qui justement est assez faible contre les decks qui burst, les decks qui agressent. Euh, par contre c'est un deck qui génère beaucoup de value, qui peut vraiment prendre le board et faire des grosses combinaisons de cartes. Et là avec de l'armure plus ces combinaisons, je donne pas cher de ma peau. C'est dommage hein, parce que cette carte c'est probablement la meilleure à avoir sous la patrouille. Après on va pas concede hein. On est quand même pas trop mal Le gloop il est cool quand même ici hein. Le gloop plus la petite 3-4 On est encore à 22 On a un joli brocan. En vrai dans cette game On est je pense un poil derrière En fait si on analyse juste le board On est un peu devant Mais c'est voleurs Ça peut faire de la grande grande magie Donc je considère que je suis un peu derrière Mais très léger C'est à dire que Si je joue mieux que l'adversaire Je peux quand même peut-être gagner Mais Et après moi mes plays Ils sont assez simples hein. C'est T7, T8 il y a les morsures qui peuvent être cool mais Bon j'ai un beau bébé hein. Oh c'est hein. Oh wow ah, Il a gridé là le gars ouais. ouais Il a sacrément gridé Bien fait pour sa pomme J'ai envie de buter ça mais je peux pas c'est vrai. Hein. J'ai envie de buter ce truc. Le laisser, c'est un peu risqué, mais en même temps, je fais brocan, je fais full face. C'est bourrin. hein. Je crois que je vais 6 dégâts dans le visage Et il Je vais pas mettre les 2-3 parce qu'il en profite avec ça C'est très très beau hein, ce que je fais En fait je le mets à 12 C'est à dire que si jamais je trouve les 6 j'ai gagné ou si je trouve une... Euh... Ouais, c'est ça. Ou si je trouve la Lakir. Ah, vous bah, voyez, je set up l'étale ici. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, lui, il doit payer du mana pour essayer de détruire mon machin. Artisan. Ok. Artisan, c'est super. Vous hein. voyez, il a pas de réponse. Donc, artisan. En fait, le fait de vouloir trade, ça lui donne trop de temps. Là, c'est cool. Je vais pouvoir refaire que ça. En plus, c'est quoi Ça, c'est les deux droits. C'est super. Avec le gloop c'est top. Parfois, c'est ça, le bon play. C'est le play entre guillemets le plus no brain Vous voyez et parce que En voulant jouer un peu tricky En voulant jouer malin Il faut vraiment analyser l'adversaire dans ces cas là Vous voyez et là notre adversaire c'est quoi C'est un voleur donc si on essaye de jouer un peu malin Alors ça veut pas dire qu'il faut jouer neud -ne tout le temps Mais si on essaye de jouer malin contre un voleur D'expérience euh, C'est chaud quoi Bon on est loin d'avoir gagné encore hein. <rire> On a une main qui est très intéressante il y a de la gourmandise dans cette main, mais on est loin d'avoir gagné. Après, si tu pas le gloop à distance, c'est ingérable le garçon. Ah, il va le gérer. Ok. 3. Ah, 2 fois 3. Il a plus que 4 mana. Ça me va. 3 et une carte qui coûte 3 au moins. Ça peut se jouer là. Ça peut clairement se jouer là, en espérant qu'il n'ait pas un truc trop pété. C'est nul ça. Le petit trade. Ok. Bon. Il est à 15. On va essayer de le, le baisser en PV. de carnivore. Presque, j'ai envie de faire ça bêta mais... Ah mais je gère... suis vraiment mal là. Vraiment mal Pourquoi je trouve pas les 6 dégâts 6 c'est 9, 15 Donc en fait j'ai 15 hein. si je trouve 6 J'ai 6 plus 15 Ça c'est pas un problème L'idée c'est quand même de trade Donc j'imagine qu'on commence par ça Et ensuite soit on fait ça Je pense qu'on va faire ça Et on va face Non j'ai dit que j'avais 15 Donc au trade Oh vamos Bon je vais au prochain tour j'ai bien compté, hein, c'est ça. Hein. J'ai 6 plus 9 dans la main. J'ai 15. Donc le fait. De... En fait le fait de setup un létal comme ça, ça me permet aussi de mettre du board et de, de l'occuper. Qu'ils se disent pas il faut que je cherche quelque chose qui puisse me donner des points de vie. Oui. Alors il n'y a pas de truc qui donne des points de vie dans son deck, à part l'artisan qu'il a déjà joué, mais il peut-être peut, peut essayer de trouver des façons de. Là au moins il est pas du tout concentré là-dessus, il est juste se concentré sur bon déjà gérer ce board qui avait des 2-2, des mais faut quand même les gérer. Pareil, il a des taunts, il peut aussi trouver des taunts. Là, il peut se dire, bon, je suis à 13, j'ai peut-être pas besoin de taunts. Mon adversaire est à 30, je vais dans un premier temps mettre du board agressif. Et ensuite, essayer de, vous voyez, c'est une histoire d'étape. Donc euh, là, il peut se dire à 13, je suis pas mal, donc d'abord du board. Et ensuite, je, je me focaliserai sur les taunts. On verra. C'était quoi ça déjà? Ah ouais. Il fallait pas un tour de plus. Il hein. hmm. fallait pas un tour de plus. Hein. Parce que après, il commence à... il peut pinguer ça, il gagne 8 d'armure. Donc fallait vraiment, vraiment, vraiment pas un tour de plus. Hein. Puis il y a la 8-10 qui gagne des PV. Magnifique. Ouais, c'est ça qui était bien dans ce play. C'est je l'ai... En fait, il, il, il a pas fait un play du style, j'essaye de mettre, de ramener ma tortue, et j'essaye de blesser ma tortue pour gagner 8. Parce qu'il y avait 8 de patates en face, et qu'il a considéré que ça.. Ouais, non, c'était con en vrai. Parce que s'il ramenait tout, il, il gagnait. Ouais, non, mais je sais pas. Après il avait pas les cartes hein, mais... Ouais, bon, nice. J'aurai à analyser cette gamme en vrai parce qu'à la fin on a l'impression qu'il a, qu a mal joué mais en même temps... Je vais garder prescience parce que j'ai la pièce, c'est vraiment strong. Et Gnol, évidemment. Gnoll arrivera à T3 T3 Gnoll T4 Préscience Je pense Après Gnoll 5-4 Ça dépend Je sais pas Je j'ai RT1 Juste pour le Pour euh, trouver une carte Mais Autant Voilà Cibler ce genre de truc dur hein On va cibler ça. Ça peut shooter à la fin. On va mettre ça. C'est un peu bizarre mais ça peut shooter l'adversaire à la fin. J'ai déjà un Burin de toute façon et prochain tour, tours je vais même pas Burin en plus je vais faire double vue. Donc, en quoi je peux pièce prescience sur la 2-2 on perd la pièce, on a brocane en main. Ok. Bon, gloop, il peut sauter, mais en vrai, ça reste vraiment très intéressant quand même. Ouais, ça reste cool, hein, ce gloop. Ouais, L'arme croque croque, l'avantage c'est qu'on a déjà une partie de la combo en soi. Si on considère que la pression pourrait nous donner le, le... bon lord. Après ce match-up là, il burst un peu hein. donc faut quand même faire gaffe. Gel. Pas très grave. Toujours mieux que ça high face que. Il ouais, faut, faut le jouer le plus vite possible, le gloop. Faut le jouer le plus vite possible. Après, il aura plein de mana, il pourra faire plein de magie. Oh waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a pas de solution. Parce que machin, il récupère 7. Hein. À moins qu'il le gèle, mais ça veut dire qu'il le gèle à vitam eternam. Donc là, c'est une bonne chose. Hein. Ouais, là, il, est co il commence à s'enliser dans des plays uniquement défensifs. Alors que c'est lui qui menait la danse pour le moment. Juste avec ce gloop. Ok. On doit faire des trades quand même, hein. Sur porte-mort surtout. Oh. Ouais. Au pire j'ai le croc-croc. Deuxième porte-mort. Waouh. Ah. Ah relou là. Ouais bon on <rire> je pense qu'on a perdu. Qu'on le dise. Je pense qu'on a perdu ici. Ah, dommage. Hein. J'étais bien. Enfin euh, non, je pas... pas concede mais bon, on va faire à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire juste double. Ah, il a fait un sacré tour là. Avec l'asphyxié en fait, il a généré asphyxie. C'est incroyable. Hein. En fait, c'est une game qu'on va souvent gagner, mais parfois il y aura cette carte-là. Détruiser, c'est vraiment la une des rares, hein, une des seules. Hein. Et ouais, dommage, dommage. Le problème, c'est qu'on risque de mourir avant Brocan, quoi. Avant que le Brocan arrive. Ça, c'est chiant. Quelle angoisse. Bon, Brocan, il fait des points de vie, hein. Ça peut rajouter un taunt, ça peut rajouter un peu d'attaque, c'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais euh, Et prochain tour ce sera Faut... S'il me tue maintenant franchement c'est atroce C'est atroce parce que c'est hyper frustrant Parce que je n'ai vraiment rien su faire Ok, bon il va pas me tuer maintenant Ça reste quand même bien relou Bon, c'est pas mal quand même 6 points de vie, des 2-3 2 dégâts sur lui, sur ses créas Ou 6 dégâts, face Non, les 2-3 hein. On a eu 2 dégâts, dommage, bon on est repassé à 13 Ah non, c'est 6 Ok Ma foi, ma foi Franchement, il y a moyen, mais là Sa sortie, elle est trop parfaite C'est le mot en fait, c'est parfaite Sa sortie, elle est parfaite Contre ce match-up là et même demain Ouais en plus il y a le deuxième euh, Man t'abuses un peu sur tes cartes quand même hein. On peut juste à la l'acquire parce que ça On peut juste à l'acquire Parce ça a taunt Faut voir Ouais j'ai encore des taunts hein. J'en ai trois. C'est pas évident à, à, à trouver la ligne de play, on peut piocher deux, ça pioche un gnoll, coûte pas cher le gnoll. Si ouais ouais ouais, I know, I know, tu viens de le dire déjà. J'aime bien ça. Hein. Le heal. Sur le heal et qu'il nous tue pas, on a gagné. Ça ah, c'est le heal. Ah non, c'est les 2-3. Ok, ok. Ouais, bon. Vraiment, là, c'était... Il y a Meati qui a fait un post intéressant sur Twitter. Euh, il s'est pas mal fait insulter, d'ailleurs. Il disait que c'était la pire méta depuis 8 ans. Parce que toutes les games se finissaient au tour 6. Là, a... j'ai pas vu quel tour on était. Bah Plus tard même. Mais il disait que toutes les games dans la méta, en tout cas à, cer à un certain niveau, se finissaient au tour 6-7. Et qu'il euh, y avait vraiment pas de jouabilité. quoi. Que, en fait, c'était vraiment dépendant vachement des sorties. Plus que des games un peu longues avec du skill. Il y a pas mal de gens qui l'ont dit Bah non, c'est faux, la méta est très intéressante. Il y a beaucoup plus de decks jouables, etc. Et, euh, et après, il a répondu que les gens euh, qui disaient ça n'avaient pas de QI ou un truc comme ça. Enfin, bref, il a été assez agressif et véhément. Et, et ce qui fait que son propos est un peu discrédité. Mais. Euh, J'allais dire. Euh, ouais, les mains, elle est bien là. Et en soi. Euh, alors, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que la méta est intéressante parce que toutes les classes sont jouables. Après, je peux comprendre son point de vue dans le sens où on est passé d'une méta rénatale. Où les decks étaient, les matchs étaient plus longs. Waouh. Ouais. Ok, on va pas piécer, il faut garder la pièce pour les gnolls. Euh, les matchs étaient plus longs, et vu que les matchs étaient plus longs, bah forcément il y avait plus la possibilité de se prendre une grosse sortie et de revenir. Mais je trouve que la méta est vraiment extrêmement intéressante, parce que justement toutes les classes sont jouables. Il y a vraiment euh, la possibilité de faire plein plein de choses dans plein de classes différentes. C'est ça, hein enfin. On va taper là-dedans au prochain tour. Le truc, c'est que c'est un peu tôt pour jouer des boosts sur ses créas, quoique il peut quand même, mais... Au pire, on fait ça, hein. Si on joue une carte au prochain tour, notre Gnoll coûtera quand même... Euh, on pourra quand même le jouer sur le T4. Non, change forme. C'est bien, on va juste faire ça. C'est pas pressé. On peut quand même me tuer ça, on verra. Ah. Euh, en vrai, ça a du sens, je crois. Pièce prescience ici. En fait, mettre du board dans ce match-up, c'est important. Et je peux quand même faire les Gnoll au prochain tour. Ah, je pense que c'est pas mal quand même le play. Le board c'est la meilleure façon de battre Par contre c'est bizarre parce qu'il joue ça Ah non mais ça a été donné par ça My bad my bad excusez moi, excusez -moi. Bon ça changerait hein. En vrai ça aurait été sûrement le play quand même hein. Bah oui euh, Nice bon, on fait ça Ça nous permet de jouer ces petits loulous Trade. Trade. Race. Bam bam. Et voyons on met du board. Donc ouais non. Ma... Dans ma tête c'était un aggro. J'ai vu ça mais j'ai pas fait attention. Vous voyez j'ai... été distrait par euh, mon explication sur euh, l'analyse de la méta de Meati. Mais euh... Après c'est possible que le gars il joue tout le temps. à Un moment il soit en burn out du jeu quoi. Et peut-être qu'il a besoin d'une pause. Hein. Moi je pense qu'il a besoin d'une pause. Parce que franchement la méta est hyper intéressante. Alors je pense qu'il a du juste... Ouais c'est comme ça quand t'es à cran parfois peut-être que le gars il est à cran, il a trop joué, et puis euh, il s'est pris 2-3 euh, espèces de combinaisons au tour 6, il est mort. Et puis d'un coup il se dit putain euh, la méta est horrible, je peux rien faire, machin, et puis voilà quoi. Ouais, là il est mal le droïde. Hein. Déjà il a pas son guff. bord board là il tape. Hein. Il tape très très très très très fort. Hein. On est T4, hein. vous imaginez le board que, que je lui ai proposé, T4 Bon, si on pouvait avoir un totem de heal, ce serait vachement bien. Pour, pour euh, se rendre un petit peu plus... J'allais dire, se rendre plus fort sur la sur caille Nixia, mais en fait, pas tant. C'est pareil. On passe de 1 à 2 et de 3 à 4, donc ça revient au même. De toute façon, s'il a pas les il a perdu. Hein. Il tue pas tout. Hein. Ah si, il tue. il tue pas les totems. Il est K10. Hein. Ah, il tue pas les totems. 1, il en tue 1. Oh! J'aime bien ça. Ah, remarque, j'ai les piranhas. J'aime bien, mais. un tour vanilla hein. enfin un tour où on fait rien et en même temps on propose quand même un setup létal on n'avait pas, pas le choix en soi croissance ok bon, ce qui est bien c'est qu'on peut faire euh, chasseur sur sur ça sûrement on le Play d'ailleurs on voit qu'on peut faire ça sur nous mais je crois qu'on va le faire sur lui ouais. on va perdre la morsure face pouvoir on va faire la morsure Ah j'aime bien, hein. franchement j'aime bien ce play, hein. je lui ai rentré un 6, un coup de 6, il a déjà fait une écaille, il n'a pas guff donc lui il joue qu'à 10 mana et Druid qui joue à égalité de mana avec les autres classes ne peut pas gagner normalement. Druid s'il triche pas avec la mana il ne gagne pas. À moins qu'il joue contre un aggro et qui développe vite de la mana plus que l'adversaire et dans ce cas là il peut faire des combinaisons plus fortes rapidement. Mais par exemple contre un deck un peu value comme nous avec quand même des, des, des grosses cartes un peu dans le late game avec du répondant quoi, il pourra pas gagner. En fait... La majorité des classes value ou qui ont des decks un peu value, genre je pense au paladin, je pense au chaman vous voyez ces decks là qui peuvent faire des grosses combinaisons en late, bah finalement le druide avec ses 10 mana il pourra jamais battre ce que fait euh, ce genre de deck. Par contre avec 12, 13, 15 mana là il pourra, là en général il sera meilleur. En fait un, un druide à 12, 13 mana c'est un shaman ou un paladin à 10, vous voyez. Je prends vraiment ces exemples là parce que c'est des decks qui, sont, qui ont une curve, qui peuvent être agressifs et qui ont vraiment cette possibilité dans le late game à faire des à jouer, à proposer des gros des gros serviteurs et, et des grosses menaces quoi. Pas qu'à gamme, elle dure trop là. Ah, je lui mets pas mal de dégâts, je lui setup l'étal. Hein. J'aurais pu lui mettre 3 de plus. Mais j'ai envie de garder vraiment la laquire bien protégée comme ça. En bref, je sais pas si c'était bien mon play. Parce que là, je suis one-off. J'ai pas l'étal avec ma main. Bon, j'ai des cartes qui me donnent l'étal mais.. Alors s'il fait juste le raid d'onyxia, euh, j'ai peur que ça, ça me mette dans la mouise. Ça va. Oh waouh. Pas mal En vrai, j'avais ça aussi. Hein. Voilà, j'ai vu le play tout de suite, donc je l'ai fait. Mais j'avais sûrement un... un play avec identification. Je faisais plus 3, identification. Ouais, aussi. J'avais même sûrement plus. Bah, là... Mais c'est pas mal d'essayer de faire plus parfois. Parce que ça vous permet de. Enfin, En fait, quand vous, devez... quand vous avez le létal, essayez de... de faire la combinaison la plus haute possible en termes de dégâts. Parce que les situations où l'adversaire va être trop en PV, comme ça, vous avez, vous, entre guillemets, vous créez des automatismes pour gagner dans ces situations-là, voyez. Ça c'est très clair. Euh, Ok. Carte Burin est bon. Bon, est vraiment très très cool à garder, avec Nol, par exemple. Bon. Avec la pièce en plus, elle est incroyable cette main. Elle est divine cette main, what the fuck. Bah T2 en fait. Euh... Aïe. Bah c'est la folie hein. Bah là, je fais un screen hein, parce que c'est trop beau. Hein. Bah, il peut pas se battre. Il hein. faut partir, monsieur. Hein. Désolé, hein, mais... Désolé, hein, mais... j'ai un mana plus, ça fait gaffe. Ça m'a sorti de ma game. Mais <rire> en même temps, ça change rien. Là, je pourrais partir deux tours. Je gagnerais quand même, je crois. Ah c'est la folie. Hein. 12, 12 T2. Même en wild on fait pas ça. Après, c'est la sortie parfaite. Faut avoir ça, ça, ça et avoir la plus grosse créa. Donc en vrai.. <rire> ça doit être une game par semaine comme ça. Enfin ça dépend si tu joues le deck tous les jours, tous les jours... Euh... Mais bon. Ça va pas s'arrêter quoi en plus. Ça, derrière ça va être Gnoll machin, boum, boum, boum. Je pense qu'il faut partir à la place de l'adversaire Parce qu'en fait tu vas essayer de te battre Et en fait tu vas jamais y arriver Et vraiment jamais jamais Enfin c'est impossible en fait Même si on peut se dire oui mais Si Si si non c'est faux ce que je dis Parce qu'en vrai il peut faire viser un érubien qui donne asphyxie comme tout à l'heure Les vrais Elle compte pas vraiment cette game. Enfin, si ça compte, c'est bien aussi de pouvoir gagner euh, sans jouer. Et j'avoue que c'est à la place de l'adversaire. Et là, si Mehati, il prend ça, par exemple. Je pense qu'il est vraiment pas bien. <rire> Easy, allez. Je, donne une... allez. Je, je me remets un peu dans la méta. J'ai un peu tilté. My bad. Allez, je, re... je relance une game. <rire> il prend ça, le gars. <rire> il explose. En fait, il se, br... il se consume de l'intérieur. J'avais vu ça euh, quand j'étais petit, mais je crois que c'est une légende urbaine. Qu'on pouvait brûler de l'intérieur et disparaître. Et en fait, l'énorme problème de ça, c'est que là, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et en fait, je suis pas sûr que ce soit pas impossible. <rire> c'est vraiment des. J'ai vraiment des soucis, moi. En fait, je me dis, est-ce que c'est pas possible, en vrai, de, consu de se consumer de l'intérieur J'avais vu ça, les gens, ils deviennent des de la poussière. Ça me paraît bizarre, quand même. Franchement, je suis pas médecin, mais je pas le concept me paraît <rire> un peu what the fuck. Un, un poil ésotérique. <rire> okay. Oh, la quiz tape Favol. On n'a pas la pièce, la main est beaucoup plus lente. Hein. C'est bon. Elle est pas immonde. Hein. Sur T4, c'est bon. Ouais, hein. enfin, sur T4, c'est bon. problème c'est que sur T4 il y en a qu'un quoi, c'est juste ça, boum, boum, mais ça a du sens non, peut-être juste un simple, ouais non c'est un peu naze mais en même temps, ça dépend, en vrai la meilleure draw ce serait euh, Prescience, Prescience, Under Precious, ok, wow, bizarre, ça, ah peut-être pour libérer une place pour la vision spectrale, maybe, C'est assez faible comme play faible du moins Je préfère ça parce qu'au prochain tour j'ai 5 mana Donc ça fait 4 plus 1 Et j'ai quand même envie de commencer à mettre un peu de totem Parce que ça grignote C'est con mais l'adversaire il, il a envie de les trade Alors pas lui hein, mais Parfois les paladins, les decks comme ça, ils ont envie de les trade, les totems. Et ça nous fait juste gagner des PV en fait. Là par exemple c'est cool mais on a déjà 3 pour aller chercher un démon. Oh, double morsure c'est pas mal aussi. Hein. Bon là le play il est quand même trop strong. Ah pas si mauvais, hein. En vrai, c'est pas une 8-8. Hein. <rire> non, mais en vrai, je, je voulais un, un, un rué. Une carte ruée. Mais en vrai, 10-10 qui fait gagner des lives, euh, c'est quand même un beau, un beau monsieur, hein. Le gros monsieur d'apport. y'a coûte. Non, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Bon, ça, c'est bien dans le match-up aussi. Hein. Ça, en fait, j'aime bien cette version. Parce que, bon, ça, ça marche pour nous, on l'a vu en tempo. Mais contre les Illidans, ça va taper la Jace. Enfin, oui et non, en vrai. Bah oui, parce que souvent on va. En faire off parce qu'il a l'arme. Donc il faut qu'à d'abord qu'il fasse son, son soulbone quand même. Alors en général il fait pas sous. Il fait, il fait soulbone avant Jace. Genre il peut pas faire il va pas faire Jace à 9 mana. Bon, bah il prend 10 hein, franchement je prends. Hein. Bah il prend plutôt. On va faire chasseur sur la créa. En espérant avoir euh, le Gloop on board. Non. Pas très grave. Hein. Ouais, j'ai quand même un board intéressant. Et j'ai Gloop derrière. Dommage pour mon. Dommage. Après, je suis pas obligé de. Enfin, quoi que. Il peut, il peut trouver les 5. Ouais, non, c'est compliqué pour lui trouver les 5. On peut, on peut faire l'évolution sur Gloop. Hein. Dévoreuse, faux de la dévoreuse dame. Barrage. C'est bizarre de faire barrage maintenant. Non hein C'est ah, un peu bizarre. Vraiment là-dessus. Hein. Oh provocation ruée ne peut pas être la cible de... oh mon dieu bah ouais tu dois te retirer bah retire toi mon petit hein. oh magnifique hein. bah, écoutez j'ai fait que gagner je crois ce deck il sait pas perdre enfin si on est concentré et frais <rire> si on est frais et concentré on peut pas perdre bon sur ce merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu euh, le deck est dingue hein, vous voyez alors l'OTK on l'a fait on ne l'a pratique, on jamais fait, mais on va la faire dans certains match-up. Mais c'est vrai que là, on n'a pas fait, fait l'OTK. Mais ça arrive, hein, des sessions comme ça où... Euh, et c'est aussi la puissance du deck. C'est que, vous voyez, on peut gagner sans faire l'OTK. Mais il y a des match qui vont un peu durer où, pour le coup, on va être content d'avoir cette OTK. Enfin, voilà. Merci à tous. Passez une bonne, euh, une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde